Imaginez, Dubaï, 45 degrés à l'ombre, sauf qu'il n'y a pas d'ombre. Face à vous, un homme vêtu de blanc, c'est un chèque, un chèque en blanc. Il vous regarde, fasciné, il a soif, il boit vos paroles. Et soudain, il se lève en vous disant, « Well done, sir, marché conclu. » Vous venez de lui vendre ça. Vous avez vendu du sable à Dubaï. Et vous avez réalisé cet exploit. Impossible, me direz-vous Sans doute. La plupart du temps, l'inatteignable est inatteignable. Mais tout le temps, c'est faux. On ne compte plus les exemples dans le monde entier, dans celui de la vente en particulier, où on a vendu bien plus que ce qu'on croyait pouvoir vendre. Et si vous vous fixez comme limite, simplement ce que vous croyez pouvoir atteindre comme vente, alors vous ne vendrez pas plus que ça. Quelle est donc la solution optimiste du vendeur irrésistible. Eh bien, elle tient en trois volets. Premier volet, fixez-vous un objectif de vente supérieur à ce que vous croyez pouvoir atteindre. Deuxième volet, préparez votre vente comme si vous deviez vendre de la, du sable à Dubaï. Et troisième volet, visualise, visualisez-vous en train de réussir cette vente et de serrer la main à ce chèque de Dubaï. Voilà votre checklist. C'est ça la solution optimiste du vendeur irrésistible. Visez plus haut pour de toute façon être gagnant sur tous les tableaux, car ce, si vous ne réalisez pas l'inatteignable, personne ne vous en voudra. Mais dans bien des cas, vous aurez augmenté de niveau, vous aurez augmenté votre préparation, vous aurez augmenté votre engagement, votre motivation, vous aurez augmenté votre capacité à vendre. Et finalement, c'est bien ça que vous recherchez, n'est-ce pas Pensez au sable de Dubaï. Testez cette solution dans votre réalité. Vous ne pouvez que gagner Voilà, qu'en pensez-vous Dites-moi tout cela en commentaire. Vous avez forcément une expérience. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube. Nous allons parler vente, nous allons parler optimisme. Optimisme opérationnel dans la vente, ça vous concerne. Et pour aller plus loin en conférence et vendre encore plus que ce que vous faites aujourd'hui, contactez-moi ici. Conférence sur mesure, avant, pendant et après la conférence. Allez, maintenant, bon vent et bon voyage à Dubaï. A bientôt.